Il y a TV. Bombé TV. Et ça, Bombé, t'es. So, mais il y a Bombé, tu mais a un tu et Bomber Shell TV. TV nayo TV nanga TV n'abiso Bassabona, kaka. Bassabona, kaka. Moi, mama, au ma copine de s'abonner dans George. A à On de Mais les Shell TV. bombe Shell TV. na bombe Shell TV. a on ne pas de la bataille, ne pas la pas de la Vous pas de la la TV. Vous de la Bonjour chers internautes, bonjour les amis de Bombay Shell TV. J'espère que vous allez bien. Glody Latumba au micro. Avant toutefois de commencer mon émission, je veux saluer l'honorable Chekoko Moulumba à qui je dis bonjour. Je salue Jeffrey Tatou, les meilleurs tatoueurs de Bruxelles. L'icône on a la main d'or. Je salue mon partenaire très très privé Yannick Gizes Condor, le petit fils des dieux. Je te salue. On a posé sa sécurité, on a posé sa gardinage, on a posé sa intervention, protection nos sociétés mon encore liconzi number protège de l'homme à la barbe blanche mon vieux Guilain senti sourire depuis quelque part je te salue maman lila mi femme des valeurs maman Pasi Chanda Madame du cœur en tout cas mère appel non le tu m'as vraiment dorloté tu m'as bercé alors sans plus tarder n'hésitez pas de vous abonner partager nos vidéos aujourd'hui je fais toujours comme je le dis toujours suis dans ma petite analyse. La personne qui me filme pour ces images au Bocépé, là, c'est Chinois Noir, en tout cas, Montréal. Je te salue. Merci pour le travail. Hein. Hein, nous, c'est le travail d'abord. On peut rire, on peut rigoler, mais c'est le travail qui prime. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler pour quelques minutes pour euh, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Fona, la soeur Deborah, Luca, Lou et son mari, euh, Cédric. C'est ça, monsieur Cédric. Voilà. J'ai pas, là, comme je le dit j'ai fait ma petite analyse je ne suis pas là pour insulter dans un à ma parent et autres au cas où dans mes dires dans mes paroles il est arrivé que je gaffe quelque part je tiens toujours à présenter mes excuses voilà phénomène euh, je ne sais pas si je vais dire sextape, phénomène qui tient la vidéo, phénomène qui bluffé ma vie à Je parle, en, en, en, voilà. Je donne mon avis, je soutiens et la soeur Déborah Luka et je soutiens son mari. Tout au long de mon émission, vous allez découvrir pourquoi je soutiens soutenir Alors, Je m'adresse d'abord premièrement à la personne qui euh, monte des vidéos. la personne la personne qui a mis les vidéos, la vidéo sur les réseaux sociaux, auto -bela. je vais dire une chose, si la vidéo n'était pas publiée, si, si c'était caché, que le mari de la soeur Déborah lucan trompe sa femme ou pas, elle n'est à la rater Là je précise. Elle n'est à la rate, ça n'allait pas me concerner parce que oh, parce que la vidéo n'était pas publiée. Moi ce qui me concerne, c'est du fait que ma bah, pilier vidéo sur bah, les réseaux sociaux de salito Lobela. Alors je je vais m'adresser d'abord à la personne qui a publié la vidéo parce que la personne qui a publié la vidéo a l'ingaki scandalo, vous comprendre, a qui a salé, a Troubles. a sa mé trouble, a l'inqui a sa mé, a sa mé, m'a ma mabé, a zu, maman, ce qui peut oser maman, ce qui peut oser papa te éviter parce qu'on a vu juste, m'a bali a du lukalu. Abandé quand t'as monter mon et en plus c'en engage que lui. Mais moi je ne comprends pas. Et là on a bien la bassesse Et là on a bien la. bassesse. maman bé, papa. Osana, moi si na yo. nani nakati à na chambre à huis clos. Bosali okoué boksa Voilà. Bosali bok ou bokoué On ne connaît ni le le le, le, le, euh, le comment, les pourquoi. Mais moi je trouve ça je ne sais pas si c'est de la sorcellerie ou quoi. Vous avez fait des choses. Voilà. Vos actes. Hein? En fait, vous avez des actes morts et salariés dans la carte. Mais n'a qu'imoute ma des N'a qui bassesse na yo. Oso, filmer Moutou à son Il fallait non, pas de faire ça. la fallait bête de pensa ça. Non, pas de toi ça. de garder la vidéo. Aux yeux vidéo, au même sur la réseaux sociaux. En tout cas, moi, Glody Latouna, je m'en fous que le mari de la soeur Déborah dise que c'était une vidéo d'après, avant, pendant mariage. Non. Voilà. C'est que nous, on vient condamner. En fait, moi, je condamne la personne qui a. Qui a publié la vidéo? Condamner l'acte. Je ne suis pas mieux placée pour nous condamner Mbala Sœur Déborah. Mba. Mais c'est dire si je veux m'adresser aux femmes je m'adresse aux femmes des valeurs je m'adresse pas aux mères de kilé l'eau pas ma maman qui l'élo hein. pas des mamans de kilé l'eau les mamans quand je parle des mamans des mamans avec un majuscule des mères avec un majuscule ma maman va aller à ta marcala et indelo n'a libala à ce vanda parce que jusqu'à présent je me dis que on va la soeur des bora oui boba la nan boss pour les mères pour les plus beaux le macaron. Voilà. Si c'est pas un homme qui débat, si c'est pas un homme, voilà. Vous les personnes qui qui mettez vos bouches là. Qui, qui voulez créer la sisi maman débora local place au bandana mbali ok tu es nous on te prend pour une soeur aux et la mais tu as aussi tes imperfections tu as tes qualités mais je veux te dire une chose je veux que vous puissiez partager cette vidéo et l'envoyer à la soeur débora ne laisse pas cette situation t'emmener hors de toi ce qui ont la décision aux huiles bail n'a zune d'être aux oeufs parce qu'il n'a eu le bébé la maman en tout cas situation au et mes ma bino libandaté que cette situation ne te pas Moi Personnellement, j'ai été édifié dans plusieurs de tes chansons. Si, si aussi tu peux le faire, les cas pour toi, va dans tes chansons. Il nous beaucoup ma consolation et un peu de te consoler. Ça fait mal. Hein? Vous savez, aucune femme au monde, aucune femme au monde, excusez-moi, Aolinga, Olinga, même moi, même qui que ce soit, à mon ami, à mon abidou rabon pour mon ok, mais moi aussi je dirais, je ce que suis un bandinae, tu balani, peu est de que parce que, au moni de a de temps, je suis un peu me regardez? Hein? La soeur Déborah Loukalou, Soro Vanzine. Moi d'ailleurs ça m'étonne. Hein? Ça m'étonne avant de continuer ce que je veux dire. Il y a d'autres personnes, n'a qui disent qu'elle doit venir donner des explications. Mais vous êtes.. Attendez. Est-ce que ça va dans vos têtes Le problème des couples, il y a des peu Oh non, la soeur Déborah elle doit venir donner des explications. À qui sur les réseaux sociaux À qui ce monsieur quand il était venu, il était venu payer l'argent de la dot Vous tenez à à 40. Ils n'ont pas le droit de ramener leur vie privée sur les réseaux sociaux. C'est juste, je ne sais pas, imprévu sur le bas. Et au moins, il Ma et il y a réseaux sociaux. Mais a droit à se justifier dans les réseaux sociaux. Déborah local, si tu dois. Peut-être punir ton mari, je ne sais pas de quelle manière, quand tu fait le Mais pense à tes enfants. Non, Il y a qui je ne sais pas si c'est vrai. Les gens ont le dit au moni vidéo, c'est ce qu'ils solo qui qui qui après. Pardonner. En plus les messieurs, il a demandé pardon, même si les gens disent qu'il a retiré son poste sur sa page. Mais oui, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Oh la soeur Déborah a supprimé la photo, mais oui, ça vient à Bango. Pourquoi les gens aiment toujours Kochazolo, Namarambo et Talibanoté? Pourquoi ce batbakouin à Marcamoucou Zalana t'es peut-être réconforter? Hein? Il y a d'autres qui disent casu, il y a d'autres qui, qui comparent plutôt Marambouya, ah, Déborah, la Maramboua Peignel. Non Vous pensez que tout le monde a un bannière solide Non Non, non Vous savez, ces histoires ici, il faut être tica. Maramboua, il faut être style. Maman Déborah, quand vous avez un bon nid, quand on est relié en réseau société, bas le baso ya rocose, bas toi baso ya rocose ça y est, au début bas prenait bas normal bas coupait la baronté. Obi que bas tu dois m'ôter ma bête. Toi ça vraiment m'ôter ma bête. Vous voyez sur la page de la sœur de Borai, y a des gens qui l'insultent. Excusez-moi il y a des gens qui l'insultent bon film à Débora Saline bon film à Sœur Déborah Goukala Sainetine oh à Sékaki Peignel non vous êtes bêtes hein les gens bon bon là ça ma vidéo place ce Sékai Peignel pourquoi vous voulez comparer des choses qu'il ne faut pas comparer et puis les gens qui insultent aussi son mari, mais non, oh, bah pasteur, balia, rabadim, bakos, rabino, non, non. qui vous a dit de prendre des pasteurs comme des dieux Des pasteurs ne sont pas des dieux, un pasteur, c'est un être humain, il a la chair et les sang comme moi, c'est comme... un être humain, mais ce n'est pas un dieu. Oui, c'est un modèle, mais c'est une personne, tout homme peut tomber. Hum? ce en ça, ce encourager. il faut a rien de nouveau te condamner. soleil. Non, Il faut te te te la Il te quoi? Je soutiens la sœur Déborah. Je soutiens son mari. Bon, s'il faut donner des explications, beaucoup de familles, quand je demande pardon à ma femme, ma famille, ma belle famille et tout ça, oui, c'est bon. Je suivis une fois la sœur Déborah, elle a témoigné qu'on a un mois à sept mois de grossesse à Ken hôpital, le docteur a dit que apparemment mon thème est moi qui bêta bien t'as dit que tu es témoignage. Maman Déborah, on peut s'en y en fait, ce n'est pas quelque chose à encourager. Hein. Ce n'est pas quelque chose à encourager que Mobali a trompé moi-même. Mobali a été un à de Il y a des gens qui disent que Mobali a été Mobali peu de temps. Mais oui, à cette époque, à ce moment, il fallait que Mobali soit un on de temps. Si de Maman Déborah, je vais te dire une chose, il faut prendre le courage de grâce tes mots. Même si votre histoire est en dérémontée, mais prends le courage de grâce tes mots. Ne viens pas nous de donner des explications sur les réseaux sociaux. Toi, on a besoin de garde silence. Si vous allez faire vos problèmes, allez faire ça vous deux, avec ton homme. Ne venez pas... Il vient demander pardon. bon, fallait Il fallait qu'il s'excuse. Il a posté. Mais pourquoi il... Bon, il poste les Ça n'engage que vous. Mais tout ça il a posté à pardon la vie dans la réseau société. Moi je dis que peut-être diable à A peut-être besoin avez quelque part. A que bénédiction n'a bien tellement pour Alors, si posséder dans le tant mieux. Et puis je condamne aussi, en tout cas, il y a euh, l'équipe Madjab ou je ne sais pas, la société Madjab. Excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas si vous au ou pas. Comprenez, nous sommes à Kinshasa. Voilà. Des fois, les gens, il y a de ces choses, ils bah, respectent la tée, tout ça. Pourquoi Madjabou Sopopopé, suspension et pas il y a Déborah Lucas. Pourquoi vous devez poster ça sur les réseaux sociaux Est-ce que vous pouvez pas le faire tout en étant professionnel Madjabu, c'est une société. Pour suspendre les réseaux sociaux, il fallait que ça reste à huis clos entre vous. Parce que quand vous l'avez nommé manager, des équipes et tout ça, ça c'était à huis clos. Mais quand vous allez le suspendre, il y a de la liste des gens qui travaillent. Il fallait que ça soit à huis clos, voilà. Et courage à Déborah Bukali. et ça la passe. Parce que l'amour là, ça ne se partage pas. L'amour est trop orgueilleux. Quand on aime quelqu'un, on est trop orgueilleux. On aime avoir la personne pour soi. Euh, parce que moi, je moi je pourrais jamais partager mon choupi avec quelqu'un. Non. Mais les autres personnes à n'a souhaité être Alors, il faut toujours être forte. Évite les ondes, et vite, euh, tout le monde a un peu son au point de vie, fais ce que ton cœur te dit de faire. Hein. Mais moi, je te dis, ne détruis pas ton mariage. Ça, là, ça mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu connais pas. Et puis, avant de clôturer mon émission, je veux dire ceci. Tout ce que pasteur, c'est le roi, c'est le roi, ba le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le le roi, tout encourage. Tout Tout To tout encourage. à tout encourage. To tout encourage. To tout il faut aussi faire attention avec les hommes des dieux aux personnes qui blasphèment. Assalim oui, parce que vidéo vidéo t'es conscience Alors, maman qui. Ce à de J'espère que ma analyse est belle, belé Les gens vont vous traiter de n'importe quoi. Mais soyez fort Débora Loukalou, sois forte, maman. Apparemment, quand je te vois dans mon amour, moi, c'est moi, ma case ça, ma casse. ça, un peu les oh a Sala gens qui font plus pire que lui on a alors, bon bon C'était là euh, c'était ma petite analyse si j'ai parlé parce que ça m'a fait mal. Je vois des gens qui critiquent au moment au moment où la sœur de Bora, elle veut qu'on soit là pour elle. Des mots de réconfort et ça est eh bien au lieu de critiquer, au lieu de c'est ça et un problème mais ma Mais comme qui les il y a Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne chaîne TV. Vos suggestions, vos remarques sont les bienvenus et euh, je salue tout le monde toutes les personnes qui m'aiment, je salue mes valeurs voilà chinois je te salue maman lila micondo je te salue j'ai fait le meilleur tatoueur de boussa je te salue yannick djaskandol je te salue c'est les Dombélés, voilà je te salue depuis quelque part merci et au revoir Bombe chel TV. TV TV nanga, TV Mais à Bombe chel TV. TV Ni TV ni TV à s'abonner ni ni ni ni vous ne vous êtes pas de la batterie, vous ne vous êtes pas de la mission, vous ne vous êtes pas de la mission. Vous ne vous êtes pas de pas si la